fait vachement de, de théorie là donc on va essayer de passer un peu sur la pratique donc là tu vois j'ai un objet Sigfox dans les mains et cet objet là eh bien je vais lui faire faire une émission on va regarder ça sur euh, ce que tu vois ici qui est un euh, analyseur de spectre donc là pour faire l'analyse de spectre j'ai utilisé une clé SDR dont on a parlé Software Define Radio c'est vraiment cette clé SDR elle te permet de pouvoir voir visualiser ce qui se passe au niveau des ondes hertziennes. Alors, c'est ce qu'on appelle une transformée de Fourier, c'est-à-dire qu'en fait, pour chacune des fréquences que tu peux voir en bas, voilà, eh bien pour chacune de ces fréquences, ça va nous indiquer la puissance du signal qui est reçu à ce moment-là. Donc ça permet pas de lire le message, hein, ça permet juste de visualiser la puissance qu'il y a à cet endroit-là. Donc là, je vais faire une émission Sigfox. Et tu vas voir sur l'écran que... On va un pic qui va apparaître donc un pic de puissance qui apparaît sur la fréquence sur laquelle l'objet a aimé ce qui est intéressant c'est que ce pic de fréquence il est très resserré c'est pour ça que c'est de l'ultra narrowband parce qu'on a un, voilà, un pic qui est sur une fréquence qui est très faible donc ça c'est du sigfox tu peux voir deux choses tu peux voir que ce pic de fréquence il dure assez longtemps et tu peux voir qu'il y en a trois d'affilée qui sont passés. Alors ça, ça fait tout à fait partie du réseau. Pourquoi est-ce que ça dure assez longtemps Et eh bien tout simplement parce que pour que ce système fonctionne, tout n'est pas merveilleux, je veux dire, tu vas communiquer très loin avec très peu d'énergie, c'est pas gratos. Pour que ça puisse fonctionner, il va falloir que tu fasses un compromis. Et ce compromis, tu vas entre autres le faire sur le débit, la vitesse à laquelle ça va. Donc là, on est sur du 100 bits par seconde. Ouais, 100 bits par seconde, d'accord même moi, quand j'étais gamin, les modems, ils allaient plus vite. Tu vois Donc, euh, même le Minitel, il allait plus vite que ça. Voilà. Donc, c'est vraiment pas rapide. Mais c'est pas grave. Si tu as juste besoin de remonter la température d'un champ quatre fois par jour, objectivement, tu n'as pas besoin de plus. D'accord Donc, du fait qu'on n'aille pas vite, et qu'on a quand même quelques données à transmettre, ben, la transmission d'un message Sigfox, ça prend entre une seconde et deux secondes, grosso modo, pour schématiser. Voilà. Alors après, on a vu qu'il y en avait trois d'affilée. Il y en a trois, en fait, c'est pour être sûr que ça arrive, globalement. En fait, bien sûr, tu as beau avoir un système qui est plutôt bien gaulé, tu as beau avoir la puissance des antennes et tout ça qui vont bien autour, tu peux toujours avoir un parasite, un bruit, quelque chose qui fait que ton signal ne va pas être correctement reçu par l'antenne qui l'attendait. Alors c'est encore plus vrai si tu bouges, c'est encore plus vrai s'il n'y a qu'une seule antenne autour de toi, et ainsi de suite, d'accord Donc tu as un risque de perdre des messages. Et pour éviter ce risque-là, eh le meilleur moyen, c'est de réémettre le message une deuxième fois. Et quand tu fais ça, grosso modo, on va dire, si tu émets qu'une fois le message, tu as 97% de chance que ça arrive. Si tu l'émets deux fois, tu as 99,9% de chance que ça arrive. Et si tu l'émets trois fois, tu as 99,9999% que ça arrive. Voilà, grosso modo. Donc, ils ont choisi, quand ils ont conçu le réseau SIGFOX, d'avoir trois émissions. Il faut savoir que ces émissions ne sont pas tout à fait les mêmes. On ne va pas rentrer dans le détail à fond à fond, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. En fait, c'est le même message qui est envoyé, mais par contre, la façon dont sont encodés les 0 et les 1 est un peu différente, de façon à s'assurer que euh, ce ne soit pas trois fois la même chose, qu'il y ait un encodage et un changement de phase différent, de façon à augmenter les chances que le message soit reçu de l'autre côté. Voilà, ça, c'est du petit euh, détail qui va Donc, notre message, il est envoyé pas vite, il est envoyé sur une bande passante très fine, et il est envoyé trois fois. Et grâce à ça, on est à peu près sûr qu'il va arriver. Alors, il est aussi envoyé de façon aléatoire, sur des fréquences différentes, et le tout dans un groupe de fréquences, qui fait 200 kHz de large, 192 kHz pour être précis. Ça, c'est intéressant, puisque avec à peu près 200 kHz de bande passante, des canaux qui font 100 Hz chacun, eh bien nous retrouvons les 2000 canaux dont j'ai parlé, qui permettent donc d'avoir plusieurs milliers de devices qui, en même temps, dans un même lieu, sont en train d'émettre et peuvent tous être captés. D'où l'importance que chacun émette de façon aléatoire, sur, euh, le, sur une fréquence donnée euh, pour éviter qu'on ait des collisions voilà. parce que là on n'a pas de système qui permettent d'éviter les collisions qui permettent de rejouer en cas de collision donc il faut qu'on les évite c'est aussi un des avantages d'avoir trois émissions aléatoires c'est que si vous avez la première qui est en collision avec un autre message bah, statistiquement vous avez très peu de chances que le deuxième et le troisième rentrent eux aussi en collision d'où l'importance d'avoir quelque chose d'aléatoire pour éviter ça donc voilà, on a vu les bases de ce qu'est Sigfox, et pour bien comprendre la différence avec l'aura, et eh bien, l'aura n'est pas ultra narrowband, Ce serait même plutôt du ultra-wideband. C'est-à-dire que l'aura va utiliser une bande de fréquence relativement large pour faire sa communication. Donc, quand on est dans le cas de l'aura, eh bien là, le principe de transmission, c'est un principe de changement de fréquence. C'est-à-dire pour identifier si on a un 0, un 1, 1 ou d'autres valeurs, eh bien on va regarder comment euh, la fréquence de réception évolue dans le temps. Donc on n'est pas sur une fréquence qui est fixe pendant toute la transmission du message, mais on est sur une fréquence qui varie pour justement encoder le message qui est transmis. Et donc, par conséquent, eh bien, on va avoir un message qui va occuper beaucoup d'espace, beaucoup de bande passante. Par contre, la technique est très efficace, puisque si jamais vous avez du bruit sur une fréquence particulière et qu'elle vient perturber votre message, le fait que vous changiez de fréquence fait que globalement, vous allez passer par ce bruit-là, vous allez traverser ce bruit-là, mais votre pente qui est négative ou positive dans la fréquence, elle pourra toujours être décodée. On sait toujours que vous venez d'une fréquence élevée pour arriver vers une fréquence plus faible. Et en fait, c'est ce mouvement de fréquence qui permet de coder l'information. Voilà. La conséquence, bien sûr, c'est que ça occupe beaucoup plus de bandes passantes. Et donc, par conséquent, pour un canal de LoRaWAN, vous avez à peu près, euh, si je ne me trompe pas, 128 kHz de 125 kHz de bandes passantes alors que sur 125 kHz de bande passante, on a 1250 canaux Sigfox. Voilà. Donc on a un usage spectral qui est différent. Par contre, vous pouvez parler plus vite, donc vous parlez moins longtemps. Donc l'occupation de la bande passante est plus large, mais dure moins longtemps.